Est-ce sous l'évangile hein? Est-ce sous l'évangile Vrai. S'il vous plaît, lis avec moi dans Genèse chapitre 9. Depuis verset 3, pour une question de contexte. Tout ce qui se met, qui a vie, vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme le verte. Seulement, vous ne mangez point la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos, de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je le redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé Dieu en fait, en fait, a fait l'homme à son image. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, le Seigneur orienté moi, Je m'a prié depuis hier soir, on a plusieurs tableaux devant moi, Pendant ma nous. Dans la prière, il y a encore des saints, on tableau d'essentiel devant moi. Il dit, mais sous qui ça pour me parler, pour lui Il y a un sujet depuis des temps. Pendant que je la caméra dans la prière, il dit, Amel, dégagez pour prêcher ça pour moi pour le monde en entier la, la fausse politique et la vraie politique. Avec Bible en main. Maintenant, euh, avec pile nourriture nous avons eu des difficultés matin pour nous... Choisissons, on pile. Même demander exactement pendant de ma pla prière, il essayait dit exactement si ça me parle de m'entendre en Son message qui vraiment, bibliquement parlant, socialement parlant, qui vraiment lourd. Mais comme qu'on est un pile monde qui a un raisonnement, qu'attendez bien ou étudiant parcours que m'a fait, on ou va arriver découvrir que son mission en tant que yon prophète, en tant que prédicateur de Dieu, je ne vais pas compte à personne. Moi-même encore, je dit non, je respecte tout le monde dans le pays. Il te met chan, il te met bourritier, la personne la plus basse me respecter. Et... Mais... ou à supporter. si je me donne la vérité. Si je me pour me donner la vérité, je me oblige à Ça, mon paquet, ça n'a pas dû aller. Je me suis Bien entendu. Non, approche. Moi, parce que nous un créationniste évolutionniste pas yon athéiste, évolutionniste nous sommes créationnistes évolutionnistes cela veut dire que nous suis sortis source et jusqu'à présent nous suis Dans le niveau je et dans la dont je tire mon origine, je voulais parler de le Créateur, le Dieu d'en haut, le Dieu très haut, même Jean j'ai révélé à Abraham. Elle est Lyon. Après Abraham, il finirait l'Abraham. L'un n'a pas identifié, il n'a pas identifié encore comme le Dieu très haut. Il identifié comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Trois premiers patriarches. Jacob comme deuxième génération d'Abraham. Après Jacob, il y 12 fils d'Israël. 12 fils. Excusez. Oui, après Jacob, et par les 12 fils de Jacob, qui étaient venus plus tard, qui formaient le noyau dont la nation d'Israël tire son origine physique, sociale, etc. Les 12 fils de Jacob. Maintenant, plus tard, avec la formation de la nation, lorsque le Seigneur parlait qu'il y a non seulement les Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, avec le combat que qu le menait pour Israël, de soutenir Israël pendant des années et des siècles, temps en temps dit je suis le Dieu d'Israël. Lorsqu'elle dit je suis le dieu d'Israël, son façon pour distinguer avec l'autre dieu, quand bâille, il va mélanger. Au fil d'être moment, la a parlé à Prophétio, il te dit, Prophétio, je suis le dieu de Noyer. Noyer et qui... Que nous sommes là dans le livre Genèse, quand l'éternel parle avec lui. Et avant nous, tu gagnent plusieurs générations qui ont été dans époque différente. Mais si vous parlez dans l'origine, des origines de la race humaine, vous avez Adam et Ève. Qui était dans la période qui dispensation de l'innocence. Je ne vais pas arrêter sur ça parce que je ne un gros bagage devant moi. Deuxièmement, dispensation de l'innocence, l'homme fait faillite dans la relation dans la responsabilité bon Dieu. Vous avez peut-être L'homme a fait une responsabilité envers Dieu et l'homme l'homme responsabiliser. Dispensation, alliance, briser, Maya, elle l'a crasé, Maya, elle a crasé, Maya, bon dieu tu fais à l'homme, non. Comme dit, dit, qui dit, dit, en nous, en dit, y a dit, innocence Priez cher Adam, bon Dieu, créez, bon Dieu, permettre que l'homme tombe dans l'autre dispensation que l'on appelle dispensation de la conscience. Dispensation de la conscience, non, cher ami, il n'y avait pas de loi la façon dont l'homme doit vivre, la façon dont l'homme ne doit pas vivre. Dieu a laissé l'homme Selon son libre arbitre. entendez? Amen. Dieu a laissé l'homme selon son libre arbitre. Il a un choix pour choisir ça là monsieur. Maintenant, dans le choix de l'homme, vous choisissez le libertinage. Ils ont choisi l'idolâtrie. Ils ont choisi d'autres divinités au lieu que la vraie divinité. Mais puisque Dieu est c'est, et c'est lui qui est l'auteur, le responsable de tout l'univers, les Abghad sous planète, toute planète. Il a le planètes, planète qui a dégagé une odeur désagréable. Et il a planètes, là, c'est la planète, la terre. Et il a des la cause du dégagement. c'est l'homme qui a vécu dans des conditions terribles, désastreuses. Et que toute pensée Vous pensez vers Ça qui est mal Le bon Dieu examiner Il pas de l'autre bagaille Pour faire que jouez nos messagers amen, amen. Il pas besoin de non? Si tu avais une dé, il a pas un problème Mais tu pas besoin de Normal, jouez nos messagers Qui avertit Et bon Dieu Il ne peut pas frapper l'homme sans avertissement. Non, il va faire ça. D'après moi, nous bien saisi. Il parle à nous. -y. Il dit nous est-ce qu'on peut parler pour moi Nous répond ni et nous a à que j'ai dit nous disons, l'humanité pour moi m'a détruit yo. Mon de Je m'a vienne frapper ne Yo pas tenu compte de ça. Même toute l'humanité Pour me faire dans la passée de nous L'humanité C'est tout qui monde, captons Je crois que ça en anglais et en espagnol aussi La terre est pour nous la donne. Maman, papa aide de petites petites papa aide des maman Marie, papa aide de madame Madame, papa aide de mari Personne, papa aide de Personne, heureusement Laissez-moi nous parler. Et si vous faites partie, dans les côté vous vous posez pour me dire, nous allons pas parler. Et tout le temps, de moi, vous mettez pas que ça, oui? Bientôt, Et ça ne va pas. Dispensation de la conscience, Noyer était la donne. Mais nous était menait conscience bien en respectant les normes du vrai Dieu. Et le Seigneur était capable de Noyer avec six membres dans la famille, ou bien sept membres sa femme et ses trois fils et les femmes de ses trois fils. Avant 8 personnes. Je ne pas rentrer dans ça. De ça jugé la, la, la, la génération de nous. Après quoi, puisque elle de juger, yo, il Vient a l'autre génération après le jugement. L'éternel dit Je ne peux pas quitter nous, sur notre conscience nous encore la conscience. Et bien, ça fait le dit ça. Pourquoi nous clair avec moi Mais ça fait le dit, je, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Et je dis tout théologien, pasteur, docteur en théologie. Les qui fait un master en théologie, les qui fait maîtrise en théologie, les qui font étudiant en théologie, nous souvent avons dit que toute autorité vient de Dieu. Mais s'il vous plaît, tête nous service-là pour nous comprendre ça. Mais côté vous avez toute autorité vient de Dieu, regardez bien, vous ne pas vous non? Ou pas, avoir une responsabilité de l'homme à l'homme là. Ah? Si je commande pour l'homme, cest à dire qu'on a une responsabilité. Ça a besoin de nous comprendre. Si mon Dieu, attendez bien, un bon exemple, Pas ce Daniel là, si je ne suis pas responsable, Daniel, mon Dieu ne va pas commander une responsabilité de Daniel. Il ne va pas demander il une compte de Daniel. Il ne va pas un rapport. Si je ne suis pas responsable de l'homme, je ne suis pas responsable de mon Je ne suis pas responsable D'accord? Donc, si bon Dieu a demandé l'âme de l'homme à l'homme, ça veut dire que l'homme a une responsabilité à l'homme. Et là, là, je cherche responsabilité à, c'est ça, où elle est, par interprétation théologique. Il y a les dispensations du gouvernement humain. Dispensations du gouvernement humain, cela veut dire que son dispensation, bon Dieu bail l'homme responsable l'homme. Hein? Ah, nous Qu que ça dire, là Qui c'est troisième dispensation Ça par rapport avec la vie conjugale. Dès que ça n'a pas un rapport avec la vie ecclésiastique, pas de cogne. que ça n'a pas un rapport avec la euh, vie conjugale, vie familiale. Non. Il y a un rapport uniquement avec la vie sociale. Ça nous relève la vie sociale dans la société n'y a pas de définition sociologique. Il faut que les gens qui sont capables de coordonner une communauté. Est-ce que vous entendez ça? Il faut que les gens qui portent des mots, qui portent, qui peuvent faire des liaisons dans une communauté. Maintenant, les gens qui sont les gens qui pour allés faire les subdivisions de la société. Nous avons commencé dans basse rencontre. C'est pourquoi on définit la famille comme la plus petite cellule sociale dans la société. Donc, on montait jusqu'à ce qu'on arrive dans la présidence comme chef de l'État. Mais ça, à la palais là. Il y a un détail que nous prenons loin à travers le textes bibliques. C'est à partir de là où l'homme commence à diriger l'homme parce que bon Dieu est prononcé là L'homme dirige l'homme. Pourquoi, à quelle fin, c'est ça. Elle, toute autorité vient de Dieu. La dit toute autorité vient de Dieu précis pour l'homme l'homme c'est l'autorité ah, oui et pas une personne. Dit, là, dit, pa en personne Je connais grand pile intellectuel a tendu là ou bien qui pas puis devant pas indifférent monsieur tendez bien parce que, dit, bien. Parce que m'sieur, m'sieur, bah, sait, nous sous précher l'évangile on sais pas si nous avez cœur nous sous Oui, on veut dire Cela veut dire que, loi, je me rappelle, je me dis ça, même l'homme pas eu un agent de police, autorité à l'autorité. Ah? Pourquoi nous sommes là avec moi L'église si nous ça, et nous-mêmes, si nous nous là avec okay. nous. Aux États-Unis, oui. je me suis couru avec frère Samuel, nous avons appareil de la télévision, nous avons couru dans notre town, depuis puis je suis conduit. Et puis, je suis passé, je suis passé en, en, en, en, en lumière rouge, en lumière jaune, mais je suis allé sous moi. Je suis allé sous moi, je suis pas policière. Je ne sais pas ce que fait. Je Samuel, allé après trois jours, t'y a cest à que je ne suis pas policier, mais autorité. Je ne sais pas Et après trois jours, t'y a venu Je me suis dit, tant de pays. Je ne suis pas pays. Je n'ai pas besoin de moi, mais ces saisi machine. Santan, dit, un de Temps en temps, il y a des qui sont sur pas de Jusqu'à ce qu'il y ait un homme de corps et puis il le le matin pour aller prendre la machine ou garder la machine dans le lock. Il y a qui ne pas faire Et puis il un après, un petit temps, il vient prendre, le levil et il le côté. Il n'y pas de M, il pas de pas de il pas de il c'est pas même si vous avez 35 dollars, 40 dollars, il y monter 2,000 C'est payé le fini. C'est saoué, et ça où il est et autorité. Ou à courir comme ça, et puis on parle va pas à stop. De vous. Ou pas nous nos stop là, sans autorité. Liée. Ou jambé, ou qui a fait accident, ou qui a fait pile de bagaille. C'est-à-dire que la vie sociale, la société là même, est régie par des lois qui empilent, empilent, empilent. C'est ça qui est autorité. Monsieur Etayo, premier, et Monsieur, si ma prends, premier et agent d'autorité, qu'on a la besoin pour nous apprendre à faire la différence entre autorité. Et agent d'autorité. Agent d'autorité, elle ne vient pas forcément vient de Dieu. Et comme si mon entendou, tout pasteur, c'est homme de Dieu. Par exemple, là, pendant que je parle là, voilà. Et pas moi, l'autorité de l'église, non Autorité de l'église, c'est la bibouille. Ah, je vais attendre l'église à répondre. Bon, vous ne pouvez pas répondre ma maintenant. Dis-moi maintenant. non? Autorité de l'église, ce n'est pas Amel, non Et là, la Bible, et ça veut dire que c'est Amel qu'autorité de l'église, on ou m'a loué, oui Ah, maintenant, c'est l'église, là. Hein? Depuis où c'est Amel qu'autorité de l'église, on m'a loué. Amel n'a pas rien. Son vieux agent qui a remplacé puis devant. Vous Donc, nous sommes agents. Chaque monsieur ça là. C'est agent. Je ne peux pas répondre, je suis l'autorité de l'église. Je peux faire ce que je veux. De de à l'école. Danger. Amen. Nous sommes un agent d'autorité qui, qui travaillent avec l'autorité. Et ça fait me dire, le monde entier m'a en travaille avec la Bible. Amen. Même pas la Bible. Amen. Et tout le monde qui connaît qui fait contraire qui contrait à la Bible, viole la loi qui est dans la Bible, qui vient je me m'a je me demandé pardon. Uh, Et bien, si je ne suis pas digne d'être agent d'autorité, je me suis demandé quoi Nous nous sommes réunis. Ça fait, chaque année, je me fais rencontre annuelle pour me dire, est-ce que je suis agent toujours Je je ne pasteur, je fait ça. Uh, chaque année, je me demande, est-ce que je suis agent toujours uh, ah. Qui ça nous we, qui ça nous dit bien, ça. Qui ça ne fait pas nous bien Parce que ça, c'est... un travail pour nous-mêmes, nous sommes bénéficiaires. Amen, amen. Pour en tant que premier d agent d'autorité, l'autre aussi agent d'autorité, tout, c'est pour demander qui ça me fait qui n'est pas bon. Vous avez des frères Choubert, mais pour ça mais comment me diriger. Demandez qui ça me fait qui pas bon, dit, ah. au, ça fait qui ça pas bon, qui ça, bon? ça a besoin pour t'a corriger Peuple à tout réunir, avec moi, est-ce que vous d'accord comme toujours Parce que même ça, on n'a pas son nom. C'est sous nom, nom l'église liée. Je suis mort, je suis mort, pour pour bon Dieu, bon Dieu, je, je, je, je suis mort, je suis je suis mort, je pour mort, je bon Dieu, je suis je suis je je Bible, c'est Bible révélé, c'est Dieu qui révèle à l'homme pour dire l'homme, mais comment il veut le monde cap avec nous, mais comment il doit vivre. Non, etc. Et de même aussi, si n'a pas de un pays qui est unis qui est le Canada, Quel Cuba, qui est pays d'Haïti, Autorité pays d'Haïti, ce n'est pas. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le premier ministre, mais c'est maman la loi de la Constitution la loi qui dit Amen Par exemple, même là vous Même vu vous voyez Les gens qui avez vu que vous avez avant que vous avez écrit en moi le pourquoi de manière que l'homme finit de craser pour parler en moi, mais parce que l'homme finit de parce que la Constitution reconnaît comme un élément dans la société, moi même de dois respecter tout. Mais il y a une grande garantie Constitution n'a pas dit pour me respecter diable. Mais c'est gardon mal pour diable. Donc si ou ga ou bien et tadim pas rentrer la caillie pour me camper derrière barrière m'entrer me violer Et l'état il doit mettre code dans bram fait me payer amende parce que je me violer la loi Par contre vous tendez mais pas de ga pas ga artic pour pour d'amba pas de pour dans toi, les idées frédères. Les idées toi, frédères, dans toi, dans toi, dans toi, dans toi, dans toi, de toi, dans toi, toi, tête toi, tête toi, Pas de dans toi, dans toi, dans toi, dans dans dans Pas spirituellement tout fait, il n'y a pas de diable. Et ça fait je peux comprendre, messieurs, comment je fais, camper sous chèvre, je peux diable ne va pas être dans le pays, pour avec ça. Pendant que des hommes de loi, sur ont su que je vais faire un mal, c'est sous chèvre qui camper. Je vais citer un monde. Je suis dire Et jusqu'à présent, ma vais encore si vous avez une maladie qui a rentré, vous êtes contre vous. êtes bloqué dans le nord, bloqué dans le sud, bloqué dans l'est, bloqué dans l'ouest. Vous êtes bloqué dans l'est. pays d'Haïti qui est trop plat dedans Nous parlons pas de maladie encore. Dragon, vous avec vieux vieille Au nord, Alléluia. Donc dispensation ça qui est autorité, qui établit autorité, c'est lui-même. C'est même thème soit là. C'est pas toute ta Bible lorsque abdou toute autorité vient de Dieu. C'est le même où théologien ou pas comprendre non. Que, et, alors n'importe agent paraît tête en bas, il ou vient de Dieu qu'il a là pour le prouver. Monsieur cherche Ou Romains pour moi et puis pour quel côté Romains Pour quel côté les monde là il c'est agent de Dieu mais ça le fait. Tandis autorité a déjà de, de Dieu qui autorité de Dieu si vous répétez-moi s'il vous plaît peuple là. Oh avant vous répondre. Hein Autorité de Dieu c'est L'homme diriger l'homme. L'homme diriger l'homme pour le bien-être de l'homme. Pour ça, pour le bien-être. Dans le texte, nous voulons pour le bien-être de l'homme. Parce qu'elle dit, si l'homme versait sans l'homme, eh bien, mon Dieu pourra le demander, nomme l'homme à l'homme. Ou pourra le demander, il va lui un rapport. Depuis là, mon Dieu établi ça. Ou abjoint, ou l'homme vient sentiment sentiments pour mener l'homme. D'où la politique fondée là. Mais côté politique tant fondée? Tendez monsieur, en d'autres termes, le, tout le monde que La politique sociale vient de Dieu. La politique sociale venue de Satan, qui sont vieux esprits malhonnêtes. gars de le mon Dieu établit politique, ça le fait lui-même. Avant même bon Dieu établi agent, les mêmes migrants pour un agent, le mettaient. Plaps. un agent maudit. Nimwad. Ras cam Principalement. La scanne, ni moi, il place. El. Et ni moi, dans son despot, il commence à tout le monde. bon Dieu, pas ni moi, il commence à faire. Tout le monde, tout le pour le imposer pour dominer. D'où, l'idée de gouverner l'homme vient de Dieu. Mais maltraiter l'homme vient du diable. Est-ce que le Giza la le grand? dit là, qui dit. Gouverner l'homme vient de Dieu, maltraiter l'homme, maltraiter l'homme. Avec ça, je matin là. oh mon Dieu, il bah, y a un tête-là pour me dire, je me devant. Et je ne pas je je je dans l'autre qui là. Si on veux dire, demander une permission. Parce que je suis obligé, parce que n'importe qui ou là, il y a petit bout de ma boue. Et parler. Bien, nous, je suis disposé à parler, attendez bien, je vais parler de la vraie, la fausse politique. Je vais oui. dire, l'origine politique vient de Dieu. Mais là, dans le texte, l'homme doit diriger l'homme. Mais qui est C'est ça! Bon Dieu établi, puisque nous tous là, nous tous là, si nous, pas de monde qui a nous, facilement la société pas bien organisée. Pour mon Dieu lui-même, puisque l'homme, il besoin de l'homme bien organisé, manger bien, boire bien, reposer, qu'on a dit, dégagez-nous, organisez-nous, d'accord, nous sommes pour l'homme diriger l'homme. Et ça va, monsieur, je dis ça, monsieur politique dans le pays, hein? Et c'est politique internationale, américains, français, canadiens, et tout le grand pays qui a fait politique nationale et internationale, moi bien, je suis d'accord pour l'homme diriger l'homme parce que c'est la Bible qui dit. Mais mes jeunes dirigeants, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne pas bien-être par moi. Puisque M'a pas bien une bien-être moi Et les regardé moi Non, non, un pays où je ne bien Mais, il y a un pays Et si, je pas eu On ne pas être politique Et monsieur, pourquoi vous courage monsieur le là Vous courage, vous avez courage Vous bon Dieu grâce C'est un sentiment d'homme là qui a pays Donc, qui sa cette politique-là, selon la Bible, c'est pour l'homme diriger l'homme pour le bien-être Il va a rien encore. L'homme diriger l'homme Donc, si d'aujourd'hui, je ma, ma, ma définis ma plusieurs sortes de politiques, je eh? vais une politique sociale. C'est lui-même qui vient de Dieu Politique sociale ça C'est la politique de la grande société Pour qu'on monde à la tête Côté les lois Côté le président, Côté les premier ministre, Côté gouverneur, mais Pour qu'on mène à la tête Et puis chaque ethnique Qui nous zone, groupe Qui nous zone, Qui définit la société Admet doit qu'on mène la tête pour éviter qui ça? Pour éviter chaos, pour éviter confusion, pour éviter anarchie. Pour éviter désordre. Amen, Pour éviter bandits, etc. Donc, si politique, c'est l'homme dirige l'homme pour le bien-être de l'homme, eh bien, il y a politique spirituelle. Et si il y a, politique spirituelle. Ah. Mais qui que mon Dieu, mais Ici, je fais une politique spirituelle. C'est-à-dire que Satan voulait dévorer nous, moi-même. Je mets non politique à Satan, qui sont une bataille spirituelle. Pour me dire, Satan, on ne peut pas entrer, on ne peut pas passer comme ça. Je dis, leader, on barre ici, barré ici contre pénétrer, on barre là-bas. contrôler ici, contrôler là-bas. Satan pénétrer, je dit on peut barrer, On fait une politique. Pour le bien-être oui, Pour le bien-être spirituel de l'homme Elle dit qu'en termes propres chargez presque trois capacités Pour ne pas faire 10% ou 15% Il n'y a pas de politique spirituelle Il n'y a plus de politique Économique Politique économique là, C'est yeah, même dans l'île C'est yeah, même dans l'île Débloquer. Ils faites politique. Cette plongée de nards, ils Vous fait politique. doit tu Ils jouer ce non? En pile marinade, en pile en à manger, et puis en pile pâté, et puis Abdou doit jouer Ils fait, yo, yo fait politique. Et vient planter pour tout. Politique, etc, etc une politique administrative Qui sont éléments de politique sociale C'est-à-dire que l'on de l'administration Chrétien ou pas Faut un système politique pour, amener, pour atteindre plus haut Pour atteindre plus haut Pour arriver au sommet de l'administration et atteindre plus haut, la politique n'est pas tout le monde. La politique, c'est comment pour arriver plus haut, pour, pour rendre l'homme bien, pour le bien-être de l'homme, et en même temps tout pour bénéfice ah, comme là, ou. ne bas pas si là. C'est-à-dire qu'il y a une administration il a besoin de qui font maîtrise, et puis dans l'université où font maîtrise. Pendant que je fais le de je suis sorti là. Je suis sorti là. Vous plusieurs fois. Je suis sorti là. Je suis sorti là. Je Je suis sorti là. Je suis sorti là. Je Je suis sorti là. Je suis sorti là. Je Je suis sorti là. Je suis sorti là. Je suis sorti là. Je suis là. là. Je ou accéder à un poste supérieur. C'est ça ou politique administrative. administratives. politique administrative, ou à faire fait pour que vous toujours opulent, et vous tout est magique. Ce n'est pas tout pas est poudre pour que vous avez mouru mourir la caille, et vous ça politique là. Ou bien, un grand bandit, etc. là dans l'autre politique, dans la politique euh, ministérielle, dans politique éducative, pour pou préparer des citoyens, ou façon pour instruire, ou façon pour faire, pour éduquer, moralement, socialement, pour arriver des citoyens utiles dans la société. <laughs> Et monsieur, je dis, si, surtout le système éducatif Haïti, Monsieur, il y a un problème? Monsieur, il y a un problème? Et de vous, société perdue, perdue le système éducation. Vous avez une société encore? non? Et je dis, le ministre de l'éducation, je ne sais pas qui est responsable. Le sac est là, le sac est là, sac est là, le sac est là. Monsieur, nous perdons la route, non? Et c'est ça qui fait nous, nous sommes salés Et pas de l'indication fait fait non Nous sont vieux, nous sont vieux politiques. Nous vieux politiques, sales, qui sont politique politiques. Et pour me parler autrement, qu'est-ce sommes les politiques ministérielles qui sont vieux politiques dit n'y ministère là, sous chair, n'est pas écouté, etc. Il n'y a pas Mais côté, sous chair, a avez magie. Cher, magie, là le micro à politique, avant là, pris micro, de avez micro, n'est-ce que ma ami, a ça, montez le micro. Oh, oui. Monsieur prédicateur, il a prêché ma famille. Monsieur le Pasteur, Monsieur te prêche la première fois. Il était secoué à l'assemblée. Pasteur a dit, monsieur, vous prêchez bien mon chance, mon prédicateur. Il dit, ah, et il va y avoir une invitation par vous. Et puis, monsieur même content. content il est content de ce que le pasteur. Il va prend, le prendre avion encore. Il est honoré. Et puis. Après un temps, peu de temps après, le monsieur retourne ici, Haïti, parce que à vous et parce que à vous il dit, il est dans mon ville prêcher pour un tel heure, une prêché en semaine. même si monsieur tellement parlé, raide, en prédicateur, mais sans couverture. Il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de recommandation. Il s'est senti un gros prédicateur, et il n'y a à vous et pour une fin de l'histoire. Le monsieur est venu pour le premier jour. Quand, quand pas il là, il fait une prière, tout le monde peut réunir M. Mikro. Et M. dit, bien aimé dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. M. dit ça simplement, et puis M. font un dégagement. Vous, tout le monde chair attendez. Les M. ouvrent les dans l'autre monde font dégagement. Mon à de, à là, monsieur, vous. vous, vous les monsieur, vous vous bouchez encore. Pour le parler, le fond de gagnement, vous. Vous avez mon monde sous chair, monsieur. Assemblée a pris. Monsieur perd du contrôle. Le monsieur a dit bien, et même pas qu'on ça a passé. Et pendant que vous parler le fond de gagnement, vous. Monsieur Priel de, dit, M. dit quelques mots de prière, etc. Pendant que dit quelques mots de prière, Monsieur ouvre le boucher. Ils font des Vous, Finalement, toute l'assemblée a pris, mon souche a pasteur a pasteur paste a levé, il prend dans une croix, il dit, M. ne va pas qu'à prêcher. Il prend une quoi, Il plate, Monsieur a des honte. Là, ma mais... Ou en politique. Et la politique ecclésiastique qui gagne, sur terrain là, moi-même, monsieur est protestant, yon, a combattement depuis le 19. Yon a fait politique avec l'église là et ce n'est pas Jésus qui défendre, je corps de Jésus me t'a défendre quand ça me fini. C'était corps des corps des droits personnels qui fini politique t'a éliminé mais pas une politique étatique non. Politique ecclésiastique t'a éliminé. Et jusqu'à présent quand un pasteur Pavel qui t'a même mal fini dans la prison. Je ne même pas qu quoi faire. Je ne sais me face à vous. Mais politique, là dis que ça ne dit pas bon pour vous. On nous fermer Mais quand on a la politique, tout ça, si on a pris cette politique, on ne se met pas, on se met pas, on ne se politique, étatique, là. Grand, grand politique sociale, là. Il y a une définition. Il y vraie politique, il une fausse politique, de vraie politique. Il un a une personnage qui est André Minot. Monsieur dit la politique a pour but naturel le maintien du système social humain dans son authenticité. Ça, c'est André Mino, qui a parlé sur la politique. Il dit, la politique a pour but naturel le maintien du système social humain dans son authenticité. Dans sa véracité. D'après monsieur, politique, là, c'est qu'elle société. Hein? Nous l'avons avec moi? Nous avons un système social humain pour bien-être. Et ça dit, dans son authenticité, dans sa véracité. Affaire que. De ces politiciens, ou ces menteurs, ou ces bluffeurs, ou ces voleurs, Ça vient du diable oui, oui, oui, oui, oui. Ou qu'a dit de ces politiciens, ou sont smart Ou sont intelligents Parce que si vous n'avez pas intelligence, vous n'avez pas de politique Mais si vous l'autre dans la politique, vous n'avez pas faire politique non plus? Oui, oui. Attends, vous oui. Et il y a écrit, Robert Redeker C'est professeur agréé en philosophie Et écrivait aussi Monsieur dit Le but de la politique Est la construction de la nation Dans la durée Monsieur Robert dit le professeur ont agréé en philosophie et on grand nous monsieur dit le but de la politique c'est la construction de la nation dans la durée je l'avais dit que but politique selon robert c'est pendant monter à la tête que tu es côté président comme le chef d'État, côté directeur DGI, côté directeur APM, côté directeur n'importe quelle boîte de l'État, qui ça pour faire C'est construit pour construire. Et puis construit, l'elle dit construit dans la durée, hein? si on te permettre d'interpréter pour cela, cela veut dire que pendant là, on a construit, et puis on a des projets pour quitter la continuité pour mon cabinet à continuer Parce que ambos, ça, nos politiques. Si danse, en gros, sens, une politique. Si l'État n'a pas continué, continue, il son bon une bonne vie. nous on parle de l'Église. Développement durable dans la durée, savoir, etc. Ça, c'est là On m'a dit là compagnie. On a politique. Pays à pour aller étudier route là. Est-ce qu'elle suivant les normes Et durée de vie route là, combien d'yeux Qui garantit Ou des compagnies durée dit durée de, durée de vie route là. C'est 20 ans. Sous 10 ans, route la craser. Politique a supposé compagnons. les ah. Mes amis, moi, je en Haïti, je sous deux ans je suis en même eu un an. N'importe qui, suis en Haïti. Je suis en Haïti. Je suis cest en en pays. Et politique pas ça me dit là l'église Depuis la politique, pas suivant. J'ai mon Dieu dit là, bon Dieu, pas content. Et même nous, je suis saisi tant de ça, je suis là. là. ne n'avons pas qu'un monde qui dit que le pays d'Haïti, pays de Haiti, pays de c'est diable D'abord, qui fait le pays de Jab Moi, je ne dis pas vrai. Moi, je ne dis pas vrai. Et tout haïtien, tout passe pasteur qui a me. Les dit ça, nous est bluffé, nous bluffé le peuple. Pour nous faire une religion protestante, nous. Pour nous maltraiter le peuple là davantage. Ce système politique nous n'est pas bon. Ce système politique n'est pas bon depuis sous des salines. D'ailleurs, nous, nous prenons indépendance nous mal. Nous prenons indépendance sans poêle. Coupons tête pour les cailles. Pour blanc pour pas chemin. C'est celle noir nation noire qui a une indépendance sans poêle. Ah. Monsieur, ah, ma de vérité. Indépendance, ça t'a supposé politique et intellectuelle, technique. nous même nous avons de des indépendance sur Bisango. Et les grands pays comme ça. Ils ont fait une politique sans le poil. Bisango ensemble avec nous. Yeah. Hein? politique américaine soit Haïti a une so politique sans le politique française politique sans le les politiques à Canada sont politiques son son sans poêle. Bisango, sans poêle avec bisango, c'est sans mounou bois. Et sans mounou soucet. Et détruit, on détruit, on pas construit. Bisango, elle passe son côté, détruit, elle détruit. Sans poêle, elle passe son côté, détruis, détruis. Son elle ne peut pas me rencontrer sous conseil Timon. sous conseil maman, ou conseil papa. ou conseil tisseur, conseil grande sœur. Et mangez, mangez. Amen, Négrisa. Tandis que... Alléluia. Et ça veut la Bible a dit, la justice élève une nation. Donc, l'on parle de politique là là, Mais ça, monsieur, on définit comme politique. Ça veut dire que, -garde bien, on peut, nous, yeah, Si on regarde bien après, côté nous, si c'est pays, il t'aille. Pour moi, il y a un problème. Parce que je ne parle pas de politique. rapidement n y a pas de quatre points là m'a brésilienne, m'a bon premier point ça veut la fausse politique fausse politique n'intéresse plus au peuple mais à soi-même et à sa famille Force politique. Les pas a, ça reconnaissance les reconnaissance de Poubarel. D'où la reconnaissance est une lâcheté, dit l'ancien président du Valier. Tandis que la reconnaissance devant Dieu, c'est une vertu. La politique dit, c'est lâcheté. Tandis que la reconnaissance fait partie de l'homme en tant qu'anthropologue. En tant qu'humain, par étude anthropolo, anthropologiste, la reconnaissance est un facteur positif la caille. Mais la politique dit que c'est l'acheter. Dans l'église, depuis pas qu'elle reconnaissance, on ne peut pas faire, faire longtemps dans l'évangile. Bible a dit dans Romains 12, soyez reconnaissants. L'église a qui bon Dieu bénit, non? Vous ne pas ou pas faire, Soyez reconnaissants. L'église a qui bon Dieu bénit, Donc, la fausse politique détruit le système d'État. C'est-à-dire que, l'on parle de politique, c'est fausse, là, oui? Depuis le pas vrai, c'est détruit détrui l'État. La force politique. Il pas adhéré la personne que Salve le Vous Et chaque fois vous veut une dictature. Parce qu'il n'a pas adhéré à mon monde, c'est Salve le C'est-à-dire que les politiques sont pluralité. C'est nous, toutes protégées par nous. Pour le bien-être de la société. Où est bon dans le pays, ça nous est politique? En Avec fait, nous parler de l'église. Monsieur, même si nous, nous avons un problème, mais il faut nous, nous conserver de la politique dans le pays. Il y a des usurpateurs, oui. des opportunistes, oui. des déchets, des assassins, des gangsters, des oui. volets, des oui. pillages des trafiquants. Tenez <laughs> sous Duvalier, euh, sous Jean-Claude Duvalier, c'est on chercher des milliers haïtiens pour aller couper le Gouvernement dominicain bail. Et gouvernement Duvalier, Jean-Claude Duvalier puis le Et puis on ramasser haïtiens comme esclaves en Afrique. Il y a les Saint-Domingue. Rivé Saint-Domingue n'a pas payé. Moi, depuis ça pas payé, le gouvernement dominicain dit le gouvernement prend quoi là déjà Ça est politique bien Et puis, tu le monde dit l'agent, ça est bon Dieu que je mette Oui et que j'ai vu une force politique qu'on a pour mettre l'homme dans la difficulté, pour l'homme qui a révolté contre mon Dieu. C'est l'objectif là, ça oui. Pour ne pas qu'à manger, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à mourir, pas pour vous. Ou pas <t 'en> que l'autre tendance à accuser grand chef voix. Tandis que structure, mon Dieu, c'est mettre l'homme diriger l'homme. Pour le bien-être de l'homme. Est-ce que là, est-ce que là, est-ce que même mon pasteur, depuis un pasteur, pas qu'à faire du bien. C'est là, quoi, oui? Hein? Ou qu'on mon en tête fait ou uh, pas qu'à chasser? C'est là, c'est Ou besoin de pasteur pas qu'à chanter cantique Ou besoin un parole qui pour consoler? Pas qu'à faire ça fait. Ou besoin bon conseil? Mais c'est avec nous qu'on parle de rien. Il y a là le problème avec nous? Il n'y a pas de à l'orientation On passe d'abord à côté de toi. Il ne faut pas fonctionner un braquage. Sans bruit sans coton, nous ne de pas a pas Et là, je prends ans, je ne suis pas un chrétien. Quatre mois, je prends. Quatre mois, je prends. De vous, c'est pas ce C'est un temps pour mourir pour peuple là. Pendant que vous pour vous pour que Je suis un homme. Je suis un homme. Je suis là, Je suis un Je suis homme. Je suis un Je suis un moi Je suis Je suis Je suis Je suis là. Je suis Je suis Je suis Force politique détruit la vie de l'homme, mais non construit. Ah. Les NAP gade bien. ou ap les États-Unis qui ont politique là-dedans. Vous n'attendiez pas mon NAP mourir concernant la politique. Là, c'est domaine qui a politique là-dedans. Vous commencez l'élection dimanche matin, dimanche soir. Vous avez un résultat. Haïti pour moi. Pour moi, et puis figure cherche figure au dit, y a pas de mouna figure, c'est comme si c'est celle ou même qui connaît. moi Moi-même tout, j'en figure nous dit pour nous mentir pour nous faire bloc pour nous bluffer, mouen m'a fait figure nous dit pour me prêcher, non tout. Mais c'est pour une élection faite pour moi, pour moi, pour mes résultats. Bon, même si tu as fait une élection manuelle, il va a d'accord pour moi. C'est pas ça? Même si tu as fait une élection manuelle, il va a d'accord pour moi. Voix pour fait une élection électronique, digitale. fausse élection fausse politique on en le vert. fausse politique là il même le minimum du peuple dans de là ne pas comprendre même le minimum du peuple l'imager. parce que normalement dans toute société de tous les temps Toujours gain et, et classe, classe bourgeoise, c'est la classe dominante, la classe des richards. C'est eux-mêmes qui importateurs, exportateurs. C'est eux même des grands investisseurs dans le pays qui, qui contribuent à faire le pays à marcher. En fonction de politique qui sont le En fonction de autorité et politique, gen, autorité et politique. Autorité à là politique à Bafouil. <cute> <cute> a y y pas autorité? Aïti, tu as autorité? autorité? Je <cute> <cute> Monsieur, je parle avec nous dans le pays. Dans, appareil, justice haïtienne dans la carte qui a Dans le pays d'Haïti, il y a des bon hommes forts, des hommes sérieux, mais il y a fausse politique à part au passé? Fausse politique à pas au passé? Et moi, je suis dis, je me je suis un peu de dis, je je me dis, je on se connaît là que est en de d'eau. Ou que madame ou que petite. Oui. Ah, nous, nous, mon américain dans en prison. Mais euh, fait juge avoir à vous dans la prison après. Il est capable. Le roi juge a crié. Mon n'ai n'a pas vivre bien. ça qu'a fait ça. Fausse politique. Il y a une politique qui gagne un cap fait. Parce que politique plus forte que autorité. Malgré autorité, a plus grand. Je dis dans ma pensée le pouvoir est désordre mais l'autorité la est disciplinaire Le pouvoir est désordre mais l'autorité est disciplinaire Monsieur Baptiste Bagaye si nous si nous d'accord pays est un pays côté jugement Dominique Jean Dominique si nous d'accord au pays, a là, dans le vrai. Côté jugement, bâtonnier, <rire> M doval comment faire un grand homme comme ça tomber dans le pays si l'aide Jusqu'à présent, il pas de qui marre. politique Et même si monsieur a été travaillé pour le faire oui. mon si il, Mais son mon Soit humilié s'il meurt vrai nous d'accord mourir un jugement oui, oui. juge là les gens qui jugent, ils ont avec la loi dans leur main. Ils connaissance. Ils ont la qui est oui Mais faites-le parler. fait qui est petite. Vous avez la euh, dans la Cité soleil, monsieur Tessy m'a dit qu'il vous bien. m'a dit qu'il m'a dit mal. m'a dit venu dans poste. tout le pour pas faire résistance. Qui sont où dans pays? Si loi si l'autorité a été agilé ça, quand elle a été la téléphone bandit ça, elle a contrôlé. Elle a été il y a deux ou trois unités qui ont Et bien, l'a été apparaît dans le sous commissariat, pour a rapide. Il rapide L'inspecteur euh, a dit, comment euh, vous avez Oui, l'inspecteur a résisté avec lui, Il y a les amis dans le temps. Comme ça, il y a dit, po, po, po. Fausse politique. Et puis, dossier fini. Il y aura le policier, lâché policier. qui n'a pas service envoyé. Dossier fini. Fausse politique. Et ça, le, le, le, le, le, la justice élève une nation, mais le péché est la honte d'un peuple. Fausse politique par des antipatriotes. Indiquez des apatrides. Il pas de politique Donc, la politique, la même, na pas de fausse politique. Depuis qu'il y a pile confusion, politique. Il fausse politique. Babé, on a femmes, même les gens qui tout y ils ont une bataille politique Etc. Ils ont tout y Tandis que, ou pas, saint domingue là, le président a fait une paix l'autre a monté. vous avez un qui fait en bas en bas, mais pas un qui pour nous nation monsieur le politicien, sénateur, député, m'a dit ça. Force politique, oui. Qui fait, que les groupe gang. Quand sénateur barre avec groupe gang, non. Non, non, non, non, selon Dieu, Ça non, non, groupe non, non, non, non, non, pas tout non, non, gang. est ce que non, non, ça non, non, C'est tellement pas clair, oui. Tout pasteur ou sécurité ma sécurité, c'est tellement pas clair, oui. Avant de répondre, moi. Ou pas clair, bon, moi, de de moi, moi, de moi, moi, moi, Ou moi, moi, moi, dim qui défis si me fait moi d'où dim qui défis si me fait bah bah comme ça nous bah me pas mandou m'pas faire pour tête on fait le moi mw. merci beaucoup madame moi mw pas faire défi si petit moi pas faire défi et euh, Frère pas fait déficit. Neveu m'a pas fait déficit. Belsem, etc. Là, caille m'a moment de ministère m'a pas fait déficit. Mur, oh. Bataille piret. <inaudible> et maintenant, je vous l'évangile, nous a prêché à là, Haïti quand a un problème. Qu'on voulait, qu'on ne Mais c'est Mourikounia là, Haïti en train. N'est-ce qui souterait ça là, nous avons soutenu ça. bon, force politique. Des le peuple à pas il y a un du riz. Ah, avant pas répondre moi. Répondre oui. Des le peuple à minimum, il pas du riz. Des la rue, ils ne l'école. De pour un mouna pourri n'importe comment De pour un oh, oui. fausse politique Amen oh, oui. De pour un paquet Sa infrastructure oh, oui. Pays à pas belle oh, oui. Pays à sale oh, oui. C'est politique la sale oui. Oh, oui. Qui veut payer à sale A fait nous m'a parler l'église là ah, Politique à sale, pays à... S. S. Politique à sale, pays à sale, intellectuel au sale, dirigeant au sale. L'église mondiale, que mon Dieu bénit pour un caillou pas belle. Fausse politique. Où est la ria qui fatra? Où est le pays a pas route là-dedans? pays à a pas de non? Bon, mes amis, comment comment ce pays pas de gaz? Ça ou le pas de gaz là? Ça ne va pas Ça ne va pas Oui, nous dit que peut-être Bandi matissant. Monsieur Bandi matissant, je ne parle pas. Je ne parle pas avec nous tant de pasteurs qui prêché. Et monsieur, d'une part, bandit ou bandit matissant. Monsieur, si tu es bandit yo, moi. Si la pluie, qui doit être lié? Bonne côté liée. Hein? Bonne grand Bandit là Dieu. Dieu. Bandit bon, bon, bon, la plaine. La mensonge. joue Chien méchant Ma ozo, etc Mais c'est pas qui nous Barbecue, mais Barbecue Barbecue pas de, de bandit de Donc des policiers de, Ils doivent défendre le pays C'est politique qui fait le bandit Avant nous parler hein? Bah, pas de pas de bandit. Ils sont policiers, bravo. Ils sont policiers qui défendent quoi, police là? C'est politique qui fait le bandit. C'est victime, victime de, de, politique, de politique là. Et victime de salles sales politiques là, des vieux politiques là. Ils victimes de ça puisqu'elles disent jamais il n'est pas d'accord pour les éliminer, il prend position. Mais si tu es une politique, c'est grâce pour te bâler. Et gratte pour te bali. Avec enfin, moi parler. Monsieur, monsieur, monsieur, je vais te dire, l'évangile là. Je vais voir prêcher, l'évangile là. Ça, fait. Monsieur, pas mérité pour te mettre dans la prison. Il va te mérite pour te révoquer. Si tu es Si tu un reproche. La justice, l'État, la politique, n'a pas le reproche. Mais pas éliminer pour te éliminer avec un signe barbecue cognac c'est politique vers ça et monsieur à nous En nous attendons en si on a l'évangile alléluia alléluia bible a dit Quand pouvoir faire des faux peuple à lagé We are software. nous. Monsieur sir, Galil la pil M one Galil. C'est force politique à Bahurui. You You Monsieur, tout sorte dans la rue, bandit à la rue, politique à la politique sale à la politique mangez mon monde à politique, vous détruire le monde à la méthil. Et Monsieur, on dit la vérité. On dit la vérité. Monsieur, on dit la vérité. Poisson est là, tu commences pour lui. Mais c'est que je veux dire, je veux dire la vérité. Dans le monde entier, nous avons dit ça avec commun, communistériellement, la parole du président est d'or. Où un président t'a craqué, il dit, je ne vais pas les dans le pays à n'importe comment. Tout le monde rentre dans l'ordre. Ça seulement, qui est ce président qui dit dans le pays Qui premier me ministre qui dit? Au contraire, vous avez un juge. Il y petit 38 petit 9 mm pour protéger la tête dans la rue. Mais, mais après ça, Bandit avec un manche. Galil. Full automatique. Messieurs. Messieurs, monsieur, les policiers, vous savez bien, les policiers arrêtés, ils ont bandit. Ils vont dire un bon coup de fil, pas un coup de fil. Ils ont dit, il de un chef de dit, la gueule, c'est ça. la ont dit. policier? le ce que tu as la gueule de la policiers, ça, fausse politique à manger policiers. L'on bandit, campon côté, deux ou trois bandits, t'es horizon zone. Côté Katim, côté Swatim, côté BIM, côté Boy, côté BLTS, côté Yo, côté Direction Générale, là, la, la police nous dit protéger, servir. Côté nous. Je côté, côté ne là, pas ah, vous mais vous dit, oui. mais vous avez dit, mais vous avez dit, vous le dit, politique et dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous qu'on vous avez de vous avez dit, vous avez dit, vous avez Et c'est là que M. Besan Rivé, il y a plus de gang. Il n'y a pas de plus gros âne. D'où des Hawa, on parle de vagabond comme président. Monsieur, monsieur dit ça excusez-moi, pas donné moi. Mais c'est salier. Depuis ces gangs qui met tout, c'est vagabond. Elle dit qu'on n'est pas selon l'État, on ne pas selon l'autorité, on n'est pas selon mon Dieu. Et depuis ces gangs qui mettent ces gangs pour le diriger toujours. Gang du gang à bataille à gang, gang bata gang, là où j'ai cob, le, euh, pour, pour gang un chèque dans le ministère des Finances, gang a parler sous les zones, Même pile l'argent. Il y a yo. Ya kidnappé et commissaire de police, madame commissaire a kidnappé personne pas que eh? fausse politique. Bible a été établie pour l'homme dire l'homme pour le bien-être de l'homme. Même jusqu'à présent, je ne dis pas de pays, n'y a pas de président. À donner, mais moi, je ne peux pas faire un président. <t 'en> nous nous, nous avons <t 'en> dit. Je ne suis pas du pays a pas un président, non? Bon, si vous n'avez pas fait bruit pour m'atelier, tu président. Où est je Le président m'a Jusqu'à présent, c'est l'ancien président de Nielsi Salut, ancien président. Mais pas président, <cười> pour ça, je ne suis pas bien là. C'est pour dire qui ça fait pour sur moi comme bien. Je n'ai pas besoin de bon job, non? Je n'ai pas besoin de bon job, non? Ancien président Mateli, qui sont fait dans la société pour dire où tu où, où, où, où, où as fait bon politique. Monsieur, le temps pas permettre, moi, et mon cerveau qui commence, grand monde, ton ne pouvons pas penser à tout le bagaille. Pour nous parler de Bissou Dessaline. Ou pas, Dessaline, tu as tant vie faire un bon président. Oui, oui, oui. Mais politique, vieille politique, rasée. C'est-à-dire que Dessaline, tu es venu d'accord pour tout le peuple avec un petit bail. Chaque monde a un bail. C'est ça qui politique, là. Même si ou même 100.000 touché 100 000 dollars américains le mois. Mais au moins, permettre dernier, puis bas, les cailles, venir pour le manger. Oui. Mais c'est nous pour tout. Oui. Ça n'est pas politique, mon Dieu, lié. Oui. Et Dieu qui fait politique, ça. Oui. avène on parler de l'église, oui. Vous ne pouvez pas remarquer bon Dieu, côté du bon Dieu, ça ne va pas arriver sur lui. Côté bon Dieu, il n'y a pas de fatra. Côté bon Dieu, il n'y a pas de... Mais, même, il a pas de... Bon dieu, il n'y pas de moyen pour le vivre, oui. Ça qui connaît c'est Il y a le mango, il y a la pluie, il y soleil. Il a Si la tibon pas fait le jury pour pays à manger, c'est politique, oui, pour nous, pour nous, pas Si nous, pour nous, pour pour pour pour pour nous, qui produit national nous gagne de valeur? Où ouais, est ouais, Saint-Domingue? Saint-Domingue, son pays qui a fait politique. Pour le bien-être de son peuple. Il fait papa là, il fait citoyen. Si Dominique rassasié dans papa et dans citoyen, il veut le baïti. Il fait il le -Haïti. Il fait, Ko -ko qui est Haïti veut le baïti Saint-Domingue? Haïti, non, Haïti, vous voyez, il y a Haïti, là, gen bandi, a un au courrier de l'Al-Saint-Domaine. Haïti, <laughs> vous voyez, il y a un domaine, un de Baga, <inaudible> monsieur, tout bandi bandit tande est Ki temps de la rééducation gen pou yo. Bandi a pas mérité mourir, non parce que c'est politique qui fait le bandit. Yes. T'as doué yes. un centre de réinsertion yes. pour bandit ça, eu, pour faire la vague des cerveau à tendance positive, pour montrer que le monde pas vu dans la société comme ça. Yes. Yes. Est-ce que le pays a fait ça là-dedans Côté politique qu'on fait dans le pays. Monsieur, monsieur, monsieur Bandi, on a tout le pays là Je parle avec nous, parce que la, la flotte parle avec nous Je n'ai pas donné, nous prier pour nous Parce que c'est la politique sale qui met dans notre situation Mais quand même, ça n'a fait pas bon En plus, nous a fait pile, nous mal là Nous a fait la tête en bas Il y a des moyens de repentance pour nous Et si nous t'arrêtons pour nous dire son diable qui a fait ça, je vais nous. Amen. Au nom de Jésus. L'église a que bon Dieu bénisse. Force politique là, il pas développer personne. Il ne tête pas la tête. Force politique, là, développe, il développe les individus, mais il ne pas développer zone, il ne pas développer pays. Force politique là, vous cité soleil. Vous besoin de la cité soleil. vous avez besoin de monde pour payer 20 dollars, 30 dollars pour aller bouler le caoutchouc. Vous ne pouvez pas tirer l'homme de loi, un homme de connaissance scientifique, aller bouler le caoutchouc vous. ne pouvez pas carrer ça. Vous ne pouvez pas un l'homme de Dieu. Donc, force politique, parce que tout le président a Il a quitté la cité soleil, les Parce que. Il a besoin de la cité soleil. Vous quittez quitté Berlin, même je n'y Vous la Saline, même je Mais politique, fais nous parler, de le parler. Vous quittez quitté la village de Dieu. Vous fait bidonville là. Canaan, comme comme bouke, yo la Vous avez comme bidonville, Jérusalem, comme bidonville. Quand de la Vous quitté là, vous créé De manière que les avez servent vous on bon bon qui e fait 2 jours, 3 jours, moins 50 dollars. Ou a le ballon, 100 dollars. ou a vie pour lui, oui. Mais il a bon Dieu pour nous. Yo a grand avis, je ne sais pas. Mais pas, je pour sais pas, faux politicien yo. pas, a tout, a tout e, e, e, e, yo et tout politicien qui a grommel là il y a eu chaque groupe groupe gango de monsieur gang. est-ce que ouais le pays ça gain politique que mon dieu bénisse nous n'en fausse politique là fausse politique nous ouais ça le paye et cetera donc ou même moi même avec que me pas marcher des monde ou grand pour me dire la vérité ou on qui est moins qui t'a voulu gain vrai politique la cali il est Wilson, jeudi. Il est Wilson, je Pourquoi vous, vous faire confiance, net? Non. Et Delma, c'est le mal qui est le monde. Et bout de Delma, même quand on parle avec moi le fait. Si je dit que un politicien dans le pays, en attendant, je une note. Il est Wilson Jeudi Parce que le politicien n'est pas deux politiciens c'est dit qui sont faits qui résultent au bail regardez moi monsieur, juste là, quand je ou bien demander, vous allez dans demander, En allez vous demander, On a deux bien être, pour fait je n'ai pas machine laver. Je ne suis pas là Je dans ma cour et je ne suis pas là Est-ce que l'église là? Ça forme de bien-être. En attendant. Je si tu es capable de courir 24 sur 24, Mais bon Dieu béni. Elle dit que même si il et maïs chef, lui Mais elle ne prend tout. <mérite> Delma, il y a un minimum, non. Amen. Moi, je ne vais pas chercher le maximum. Ça va me chercher. Mais qui y a quel bon qui est venu. Qui ça va chercher Moi, je pas chercher un minimum, non, Et où as fait. Amen. Et jusqu'à présent, Bandi n'a pas envahi Delma. Et si bon dit on dit qu'on va y demain, après, les y a maïsra. Pour demander l'église de Socialement. L'église a qui est bonne. Moi-même, tout, mais des maïsra dans la commune. Parce que si on ne peut pas avoir le coin, si on ne peut pas avoir l'eau. Bossia, moun pa ka fe penda. Ou pa ka pran, ou pa ka pran 3-4 petits sa papa. 2-3 petits sa papa, ou pa nan place. Bossia, garçon pa ka bat femme. Elle dike mède magistrat. Elle dike, non seulement ça. Bossia, nous paye université pou yo. Nous encadre yo. Nous pren soin, etc. Elle dike mède, mède magistrat. Et non seulement ça met en gros l'école dans la commune. Non. Pour faire mon travail. Il centaine de monde qui ont travail. Et il y a centaines de monde qui Et de ont fait magistrats. magistrat. Ça, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de professeur. Il n'y bon Dieu béni nous. avez nous pas le oui? Allez. Donc, en quelque sorte, je dis dit nous simplement, on n'a pas besoin dans la société, non Il me dit qu'on éclater, non, mais qu'on peut préparer une éclater sur nous. Dans le nom de je dis, je ne vais pas faire qu'un bombe. travaille, je travaille, je travaille, je travaille pile dans l'État pour m'aider la société. Fais respect à nous. Je me dit, nous venons mener une enquête sur moi. Comme moi, nous menons une enquête déjà. L'offre est une enquête, une enquête, une enquête, venez là. Amen. Et puis, une bonne enquête, oui. Nous, devons mener une enquête. Tandis que nous-mêmes, nous ne pouvons pas supporter une enquête, maintenant. de Dieu a La politique des dieux. Dieu a établi l'homme. Dieu a établi l'homme. Pour le bien-être de l'homme. Dans le bien-être de l'homme, il y a jugé, arrêter, y a arrêté, corrigé, il y a sécurité, il y a servi, il paquet de choses dans sa pour le bien-être de l'homme. Il y l'hôpital, il l'école, il route, a l'université. Il y a des centres professionnels, des centre de détention pour les gens bien sont pas bien. L'homme qui a été ou avec des gens qui la police doit arrêter. Et pour nous que nous regardions les yo, dans la vraie politique, les gens qui ont des gens chaque sénateur, chaque député, et les gens même président, un groupe gang. Et eh pas ça me dit non? On dirait. Faut on dirait oui? Tandis que contre la police, où est la police Sénateur, Sénateurs, par exemple, déplacer. Puisque son autorité liée dans la société, ils ont des amis, ils ont des policiers, des policiers. Qui emploie des tacs qui Mais ça vous le fait groupe gang. Ça vous débite à faire groupe gang. Parce que c'est gang, oui, monsieur. Il va pas travailler l'État, il va travailler mon Dieu. C'est-à-dire que mon Dieu tellement connaissait le principe d'autorité. Il dit, agent ah, comme placé. Autorité vient de Dieu. Et agent placé, il doit faire bien pour le bien-être de l'homme. Il dit, c'est alors que la mission, mon Dieu. Monsieur, que bon Dieu est nous? Nous sommes dans le pays. là, monsieur. Nous dans tellement sensible dans le Je dans le pays. Nous sommes dans le pays. Nous sommes dans le spirituellement. On a le bon, bon gang, on groupe, la lui, et le, côté service intelligence l'armée a côté service intelligence là, police là l'église bondia bon dieu bénions l'église bondia bon dieu bénions l'église bondia bon dieu bénions donc tout, et pas et pas crasse diab qui veut payer d'ailleurs dans l'état c'est fausse politique diab entre la donne diab respire l'homme l'homme d'accord à mais d'abord si l'homme pas d'accord à Djapa kafe l'homme sale pa vle. ça l'homme pa vle. Et avons des hommes qui droite dans le pays, et pa djapa sur lui. Et lui vle droite. Et non seulement ça, nous victimes de fausses politiques américaines. Et si t'es quelqu'un ge qui a fait américain, tande, président américain, politique américaine, non, son hôte lié pour nous, pour Haïti là en bas bouche nous. Et qu'on s'allie ambassadeur américain, chancelier américain sont liés pour grand pays ça. La Cayenne, nou, nous connaissons faire politique, oui. Mais la politique moins comment nous fait politique. Nous, nous fait faire politique en Amérique, oui. Nous, États-Unis, connaissons faire politique. Là, la Cayenne, où un peuple a un minimum. Oh, vous faites un Vous de l'eau. Vous avez joué 24 sur 24 Vous avez joué à l'école C'est-à-dire qu'on n'a pas pu parler de l'école Épochement l'école, la, la police arrêtait Vous avez mangé dans le pays Vous avez joué manger. l'école et, et, et, et regardez, ensuite, l'agriculture, tout le monde passé Vous avez joué à l'école même là, ils ont fait des millions, des milliards. Mais minimum, non, vous Pourquoi l'église a là avec moi L'église a fait mon Dieu béni. Là, c'est un domaine. Même si pas Paco est notre pays, mais ils travaillent pour le peuple à un petit minimum. Ça à dire que même si vous n'avez pas de l'argent, vous n'avez pas de pouvoir d'État. Mais si vous commerce, On vous avez une sécurité. Si je n'ai pas de sécurité, même minimum dans le bagaille, non? non Ou bien taxe. Que c'est à bénir nous. Que c'est à fortifier nous. Que c'est à garder nous.